dédicace à la mythologie, et à la mythomanie, et à la de ton ami, et à l'ami fig, mi-raisin de la colère. Toujours des compromis où compteront les courbettes Si le compte est promis, nous nous contenterons des miettes Au nom des maîtres, de leur lubie, leur indécence Au nom des restes, à nos envies, au nom du vide et du plein d'essence Au nom des cases où l'on s'empile, à celles qui nous manquent À ce qui nous guide, ce qui nous quitte, ce qui nous ment Au verre à moitié vide, à ceux qui resteront fêlés À ceux qui vont nous emplir et à ceux qu'on va dégueuler Au poil de la bête, qu'on aurait dû prendre Au mental dans la tête, que peut-être on aurait dû rendre À ce qui est piqué dans la caisse et chier dedans à la monnaie de nos pièces, notre capacité d'encaissement. Tous les faux départs qu'on s'est donnés, tous ces beaux espoirs dans lesquels on s'est cognés tous ces soirs où les choix qu'on a fait nous chicoter. Et toutes ces fois où tout déçoit, tant est qu'on les ait comptés aux crises de nerfs, aux dents qui grincent, aux temps qui craint, aux gens qui brassent de l'air et au vent qui t'étrase, qui t'étince, qui t'écrase, que tu crois, qui t'endurcit. Tout ce qui t'a quitté parce ce que t'es pas, ce que tu crois ici, on fait semblant d'y croire. On fait semblant. On fait semblant d'y croire la vérité, on la connaît On descend comme Icare avant même d'avoir décollé Des ailes de cire, que dalle, ni des anges, ni des piaf Alors pourquoi on apprécie autant l'étrangeté des cages On fait semblant d'y croire la vérité, on la connaît On descend comme Icare avant même d'avoir décollé Des ailes de cire, que dalle, ni des anges, ni des piafs. Alors pourquoi on apprécie autant l'étrangeté À ceux qui veulent se barrer en courant, ce qui les en empêche Ceux qui se laissent porter par le courant et ceux qui les pêchent Au hurlement des loups, ceux qui vont dans le sens du vent au sérieux manque de goût et à l'impétence du ventre Au prix de nos épaves, au pouvoir de nos pleurs Aux cris de désespoir et à ceux du cœur Aux causes toujours, toujours aux causes dites Aux goûts de blues, aux coup de flip, aux coup de blues, aux goûts de, de cheetah Ce qu'on n'aura pas, ce qui nous manque même plus à nos rabats c'est leur repas, l'appétit qu'ils n'ont pas perdu hein. Ce qu'on aurait pu ce qu'on ne rattrape, à ce qu'on ratera Une fois de plus fera la coutume à nos cerveaux en ruine Nos sentiments délabrés, à nos envies d'en rire Ou à sa nécessité, à nos cécités Dans lesquelles on croit s'abriter Tout ce qui nous habitait est cassé c'est d'exister On fait semblant d'y croire On fait semblant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 Ce qui nous empire à nos défaites, ce qu'on sait ramasser ce qui va nous emplir, ouais. Tous ceux dont on se tout ce qui est bon dans ce palais, toutes nos errances, pas les grandes dalles, étranges galères. Tronche d'âne, éponge sale, et table et constat, et donc admettons que fallait qu'on crame des ailes qu'on n'a jamais eu qu'on n'aura jamais. Le ciel qui nous a déçu puis qu'on l'a fantasmé dans un sommet, Qu'un matin viendra t'arracher, mais pourquoi viser le soleil avant d'apprendre à marcher? On fait semblant d'y croire fait semblant On fait semblant d'y croire mais la vérité c'est de la merde On descend comme Icar sans même avoir quitté la terre des ailes de cire Que dalle ni des anges ni des piafs. Et pourtant on apprécie l'étrangeté des cages. On fait semblant d'y croire mais la vérité c'est de la merde On descend comme Icar sans même avoir quitté la terre des ailes de cire que dalle ni des anges ni des piafs. et pourtant on apprécie l'étrangeté des caches